Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Aujourd'hui, je réponds à une question relative à un règlement de copropriété quand on veut faire de la location meublée. En l'occurrence, une question qui a été posée sous une de mes vidéos par Astuce Invest. Bonjour Stéphane, merci pour tes vidéos. J'ai une question sur le règlement de copropriété d'un bien que je convoite. Cette phrase me dérange, ouvrez les guillemets, « Enfin, aucun meublé ne pourra être installé dans l'immeuble, ni aucune chambre meublée. » Toutefois, la location totale d'un appartement meublé sera permise, de même que la location d'une chambre meublée par appartement, fermez les guillemets. Et la question, c'est, saurais-tu dire si cela peut bloquer un projet de LMNP en colocation ou en LCD LMNP, donc euh, loueur en meublé non professionnel et LCD, location de courte durée. Euh, donc, il y a plusieurs questions dans cette question et je vais tâcher d'y répondre. Alors tout d'abord, ici, on parle de l'achat d'un euh, appartement. Si vous, vous avez le, le projet d'investir, vous allez vous porter peut-être spontanément vers un appartement, vous allez être dans une copropriété, il y aura un règlement de copropriété. Euh, remarque au passage, si vous souhaitez éviter ce genre de contraintes, de questions, vous pouvez acheter un immeuble entier, c'est ce que font certains de mes clients euh, dans des villes petites et moyennes. Et parfois, pour le prix d'un appartement dans une grande ville, vous pouvez obtenir un immeuble entier dans une ville petite ou moyenne à une heure de cette grande ville. Donc voilà, sachez-le. Euh, C'est un autre type de logique, mais ça existe. Et ici, vous avez donc, vous êtes soumis toujours à un règlement de copropriété qui peut dater, par exemple, du 19e siècle. Pourquoi vous interdisait-on à l'époque le meublé C'était pour la prostitution Ouais, le fait qu'il y ait des allées-venues et voilà, des personnes, euh, souvent ce qui revient, c'est la notion de, de, de bonnes mœurs ou d'habitation bourgeoise. On tenait à ce que bah, l'immeuble soit bien tenu et bien fréquenté. Euh, voilà. euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, ça peut vous, vous impacter, ça vous impacte directement si vous souhaitez faire de location meublées. En l'occurrence, ici, pour le premier volet de la question, c'est la colocation. Donc, est-ce qu'on a le droit de mettre, des, de, de, de mettre des meubles dans un appartement et, et de proposer ce genre d'offres de, de, à des colocataires et bien, La réponse est, est oui, sous réserve de faire un bail unique pour l'ensemble de l'appartement, un bail meublé où sera, où figureront tous les colocataires. A l'inverse, si vous souhaitiez faire cette même colocation avec un bail par chambre, comme ça peut se pratiquer parfois, ben là, le règlement vous l'interdit. C'est une chose bizarre, mais vous tombez dans l'illégalité euh, au regard de ce règlement. Donc, premier point pour la colocation. Et deuxième point pour la LCD. Ici, ça, ça, ça peut rester sujet à interprétation. Moi, clairement, comme je n'aime pas prendre de risque et euh, se créer un problème, euh, je pars du principe que la location de courte durée, elle est interdite. Pourquoi Puisque bah, ce qu'on essayait d'éviter dans ce règlement, l'idée centrale, c'est bah, voilà, les, les allées-venues, les personnes de passage, des personnes qui ne pas résidaient pas de manière bourgeoise euh, dans l'immeuble. Et bien, bah, la LCD, en fait, vous tombez sur des gens qui viennent avec leur valise, qui repartent au bout de plusieurs jours. C'est assimilé à ce qu'on voulait éviter. Donc, ça, pour moi, c'est une contrainte qui est bloquante. Et vous, je, je vous invite, moi, à passer votre chemin. Si le projet pour ce genre de bien est de la location de courte durée, et si vous tombez sur ce genre de règlement encore une fois, vous pouvez demander creuser le sujet avec un, un juriste puisqu'il peut y avoir des exceptions typiquement si vous avez ce genre de règlement mais qu'il y a au rez-de-chaussée de cet immeuble des, des, des professions libérales des juristes des, euh, voilà, des personnes dans la santé, des kinés, etc des psychologues, parfois ça, ça existe et bien là, ça rend cette interdiction, cette règle non écrite, ça veut dire que comme on a autorisé des gens dans ce même immeuble à exercer des professions libérales ou autres, eh ben ça ça, ça, on ne peut pas vous interdire à vous de faire de la location de courte durée dans votre appartement, vous voyez, donc ce genre de nuance. Peut, euh, peut contredire ce que je viens de dire, mais ça, c'est au cas par cas. En tout cas, dans les grandes idées, vous voyez, dès qu'il y a quelque chose, un règlement, bah, sachez que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et que vous devez, bah, et la question est, est, est pertinente du coup, euh, que vous devez être vigilant et euh, bah, vous adapter. Il y, a toujours des, il y a souvent des moyens de, de, de rester dans euh, les règles de l'art tout en respectant le euh, règlement et de faire votre projet. Voilà pour cette vidéo. Euh, J'espère que ça aura répondu. Je vous invite, vous, également, si vous avez des questions sur l'immobilier au sens large, euh, location, euh, achat de résidence principale, j'essaierai de vous répondre au mieux. Euh, Je vous invite à aimer cette vidéo, si c'est le cas, à la partager, à vous abonner à la chaîne, puisqu'il y aura d'autres vidéos de questions-réponses. Si vous en avez, euh, sentez-vous libre de me les poser et à indiquer votre mail dans le lien ci-dessous pour pouvoir me contacter directement. Voilà, si vous souhaitez investir pour des conseils ou à me mandater pour une recherche de biens. A bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.